Chalons bien aimé, dans les seigneurs qui me suivaient sur euh, les Que notre Dieu, Yeshua, vous bénisse abondamment pour euh, les temps que nous allons passer. Nous allons réellement passer ensemble avec vous. Euh, comme d'habitude, cette émission sera faite en Lingala. Mais euh, Banda, il y aura des parties que je vais euh, des fois traduire en français. Pour que ceux-là ne comprennent pas le Lingala en, dans son entièreté puisse aussi suivre, n'est-ce pas, ces messages même à 50%, comme j'ai toujours l'habitude de les dire aussi que si une personne, par exemple, ou bien tu penses que ces termes t'intéressent et que tu, tu n'as pas bien saisi le message, euh, écris-moi, écris-nous, ou bien appelle-nous, nous allons voir comment vous aider ou t'aider aussi par rapport à ça, puisque le but principal est de vous donner le message afin que euh, vos vies changent, hein, puisque toujours ce message au babo moï, babo moï échanger et bon gourma, nous sommes pas en train de faire makambo euh, au hasard, non, nous venons de quelque de, de, de, de quelque part. Nous avons un CP qui a été en bibliothèque, qui a assemblée, qui euh, club. Il y a qui ont chaque dimanche, train de se faire chaque C'est-à-dire qu'ils place à se à moins que les collaborent pas. de Ou bien soit euh, ils ou bien soit. Euh, euh, donc, euh, on a affinité avec le pasteur Moussouli mais normalement, il y a des gens qui ont été ils Ils ont été en secte, hein, c'est-à-dire, été euh, euh, sur Internet à l'époque. Mais ils ont été puisqu'avec la pandémie. on la vision se faire de l'église, message au Alors, on a quatre messages on a mis les avertis que, de messages côté, a message en Deux fois, il y a un message global, c'est-à-dire pour nous Mais série a juge naturel. de te continuer à penser à Donc, juge naturel est toujours sur l'égoïsme ou l'égocentrisme. Euh, ils ont euh, fléau, oh, ils ont donc ils ont rongé tout le la famille, la bah relation, la euh, bah nation, bah pays. Hein, donc, euh, euh, égocentrisme l'égoïsme, ça range, comme je dis, des nations, des pays, tout ça. Et nous allons, par la grâce de Dieu, nous allons euh, voir. Et comment est-ce que le Seigneur va nous conduire Mais bien sûr, avant ça, nous allons d'abord prier. Yeshua, nous te bénissons pour euh, ta grâce. Nous te disons merci Seigneur nous avons encore donné la force, la paix, surtout euh, l'intelligence de nous tenir devant ton peuple pour parler de ta part Seigneur. Nous voulons que tu, tu puisses toi seul prendre ces moments Seigneur, que la gloire euh, te revienne et que euh, la louange te revienne. Yeshua, toi qui es notre créateur, nous voulons abandonner ce moment très sentiment. Soit avec nous et dirige-nous par ton esprit. En ton nom, Yeshua, nous allons ainsi prier. Amen. Voilà, le le, le, le, le date, date le 22, donc samedi le 22 janvier 2022. Hein? Le 22 janvier 2022, donc « il message passé dans le Il y a un message passé dans le Il y a Il y a un message qui faible que dit, non. Yot, yot, déjà. Il y important à comprendre que tant que vous êtes comme autre vous préparer vie Il y a au-delà cest c'est-à-dire après ta mort. Et, mais entre temps, bah, le message ezali, est accompagnateur, bien accompagnatrice, hein, bah, euh, exhortation, yot, pour t'accompagner tout au long de ta vie sur la terre, puisque. Euh, ce qui au Zolanda landes na nzambé n'amoki li n'est que ça laquelle mais mauvrement n'anzela là puisque ce qui aux autres landes bakambo nzambé te tant aux autres landes qui ce que Kufi tu peux pas euh, euh, recevoir cette vie euh, donc euh, éternelle c'est-à-dire la vie éternelle on la reçoit euh, pendant que donc euh, nous sommes sur sur, sur la terre c'est-à-dire tant que tout ça va vivant hein? on on on essaie, on ne s'est converti pas après la mort, on s'est converti avant la mort. D'où Avant la mort, c'est là où tu dois euh, marcher, tu dois marcher, n'est-ce pas euh, Tu dois marcher, n'est-ce pas Il y a la volonté, tu dois marcher, n'est-ce pas aussi, quand ba la paix pour tout qui la famille, tous autour la famille, ils famille. Ils la famille. Ils la famille. Ils la famille. Ils la famille. Ils famille. Ils la famille. la et Salema bongo. Alors, les autres, le, le le on à ont eu égocentrisme ou bien l'égoïsme. Donc, sous terme, il y a juge naturel. Pourquoi tu as le juge naturel dans ce bandé là Puisque, il y a un niveau qui est Moko au Oh, oh, donc, on s'est jugé, au fait. On t'a la à la façon dont tu marches, comme tu es avec euh, ton Dieu, euh, comme tu, euh, tu te comportes avec euh, tes amis, avec ta famille, comment est-ce que tu, euh, tu te comportes avec la nature, c'est-à-dire, il faudrait que, à chaque fois, lorsque nous donnons des messages comme ça, ils allaient pour y'a eu qu'on changé. C'est-à-dire, on a besoin que, non, non. il faudrait après qu'il y non un message au bandeco au comprendre aussi il y a des questions tu nous poses des questions tu qu'on répondre une ma question onna et dedans le toujours le temps n'est-ce pas de suivre donc ces émissions de qu'on temps en faisant je veux dire de la vaisselle aux tout ça ou bien il faut vraiment vous aux vraiment donc avec euh, moter et puis avant on a même l'année pour que tu puisses avoir le même esprit avec le message qui est sorti puisque c'est poussé par l'esprit que je parle même là pour ton édification et toi aussi après avoir écouté ou suivi la, donc la vidéo bien le message tu peux toujours aussi partager naba pour n'est-ce pas béni égocentrisme Égocentrisme, tout égoïsme, ils allient dans la même maladie. Ils allient vraiment maladie, puisque nous allons voir ça dans l'aspect euh, normal, c'est-à-dire bon, physique, dans l'aspect bien sûr spirituel. Égocentrisme, ils allient au fait, ego, euh, euh, donc dans grecque, grec, ils allient moi c'est à dire je ou, ou donc moi ou bien je c'est à dire ego je et puis euh, euh, isme c'est à dire ego isme c'est à dire ego c'est à dire ish ou bien moi ou bien toi c'est hein, à dire euh, je veux dire la personne hein, donc la personne c'est ça c'est ça ego et puis isme c'est son propre intérêt c'est à dire moi et mon propre mon propre intérêt ou bien donc tout doit se tourner donc, C'est-à-dire, un égocentriste, c'est quelqu'un qui pense que tout le monde doit fixer les yeux pas épanaye. Un égocentriste, c'est celui qui n'est jamais satisfait lorsqu'il voit d'autres gens faire des choses et les qui atamouké. Un égocentriste, c'est quelqu'un qui pense que son plaisir seulement, son plaisir, sa joie, donc son, son, son intérêt doit d'abord primer. Et donc, pour n'est-ce pas, avant que M. Bah, il faut y aller d'abord, y aller d'abord. Et d'autres comprennent même mal la parole du Seigneur Yeshua lorsque il a, il a essayé, n'est-ce pas, de de pas de réduire mais de compresser ou bien de condenser la loi donc de Dieu euh, les dix commandements il n'a pas voulu donner ces dix commandements pourquoi puisque Namutu deux fois y a qui donc à à on a deux c'est à dire là il a un espace indécent en deux qu'est-ce qu'il dit il dit d'abord le premier commandement il faut aimer Dieu de tout euh, de, de, de, de tout son cœur de toute son âme de toute sa force et puis le deuxième commandement, c'est ⁇ aimer ton prochain ⁇ Donc aimer son prochain comme soi-même. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 31. Mais d'autres gens pensent que euh, lorsque le Seigneur parle de ⁇ aimer euh, son prochain nous, ⁇ nous, nous allons lire ça, c'est mieux pour nous qu'on soit vraiment euh, à la page de ce que sont en train de, de dire. Donc euh, nous sommes d'abord... Euh, donc, euh, dans le livre de Marc, hein, chapitre 12, chapitre 12, donc tous on a versé combien, rapidement? Tous on a versé 28, et sans de prendre le verset 28 rapidement, euh, donc euh, Marc, chapitre 12, verset 28 de le Bible. un de scribes. Qui les avait entendus, donc discutés, sachant que Yeshua avait bien répondu et répondu au, au, au, au Saduceen, s'approcha. Un scribe demande à, à Yeshua quel est le commandement, donc quel est le premier de tous les commandements? Donc 12, 29. Jésus lui répondit, donc répondit, voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur, de, donc ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Le premier commandement. Le deuxième commandement, donc, Marc 12, 31, il dit, voici les seconds. Là c'est Yeshua qui parle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis, ça c'est le point. Et puis, il dit il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Quand il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est déjà là, euh, pour Yeshua, une manière de, de briser, de stopper l'égocentrisme. Vous bon, comprenez très bien l'égocentrisme comme on a bien dit malade il maladie, est allé fléau il fléaux, est allé il là poison l'égocentrisme ce moment ni baguer c'est le madame okili l'égocentrisme joue un grand rôle ce moment ni partage inéquitable naba pays n'importe allé l'égocentrisme joue un très grand rôle ce moment ni par exemple nakata libota moi c'est un mobile et au bana bas ça va prendre naba conflit l'égocentrisme joue un très grand rôle. Donc euh olozo landayi avant qu'on ko kende musique mitouna d'abord yo mo tias stop hour mitouna yo mo ko. Est-ce que ngayi peut être un égoïste Si ko tala si ko ba prendre koloba après, au mon na yo égoïste ou pas Pourquoi la euh, je suis en train de dire ces choses pour que tu changes. Pour que tu as-tu euh, es, je vais dire euh, euh, euh, euh, une bonne manière donc, de vivre avec euh, tes prochains, ou bien avec, euh, avec euh, d'abord avec Dieu et puis avec ton prochain. Il y a des gens même, tellement il, il est, il est euh, égocentriste ou égoïste, il oublie même la place de Dieu, puisqu'il euh, il est tellement focalisé à sa personne, à, sa, à son intérêt, à, à, à son bien-être, hein, sa manière d'agir envers Dieu change en fait. Sa manière d'agir avec son Dieu change. Donc, il ne peut plus donner le temps au fait dans C'est pourquoi vous verrez aussi de messager du temps. Yalelo, euh, de faux messagers bien sûr, il prêche souvent sur la personne, sur ta vie, sur euh, ton intérêt, sur ton mariage, sur euh, ton avancement, sur... Euh, euh, n'est-ce pas, euh, euh, ton bien-être c'est-à-dire oh, lorsque tu commences à tellement t'aimer tu, euh, tu vas commencer à à reproduire euh, à, à, donc on a cessé n'est-ce pas l'égocentrisme c'est-à-dire mutu sur mentalité que que je suis le meilleur ma mentalité oloba non donc je dois donc je dois percer c'est un message qui n'ont rien à voir avec l'évangile en fait ce message détourne les hommes et les femmes ils deviennent comme des robots comme des machines euh, euh, qui réfléchissent alors Nzambé, euh, oui c est, c est Yeshua et Dieu quand il parle de ce de, de ce passage quand il dit qu'il faut que tu aimes ton prochain comme toi-même il que non. Ça qu il faudrait il ne il, il faudrait pas que tu, tu puisses tel, seulement avoir le temps pour toi. Il ne faudrait pas que tu puisses manger tel, seulement ton argent pour toi. Il ne faudrait pas que tu puisses seulement vivre ta vie que tu vis, que tu mènes pour toi. Il faudrait que tu partages ta vie que tu as avec les autres. Puisque lui-même en a fait, n'est-ce pas, l'expérience, Yeshua, tron, tron, à Tika qui trône. À euh, qui trône. à il n'avait rien à perdre, en fait. Euh, il pouvait il pouvait dire que, oui, bah, tu as bah, bah, sali ma soumou, euh, avec euh, Adam et Ève, tu as sauvé tout, tu as bah, quitté, j'ai envoyé même, euh, euh, comment dire, euh, euh, Noé, deux fois, pour avoir une leçon, il va comprendre que tu es, et puis, tu as bah, dit, Sodome et Gomorre, il va comprendre que tu dit après à dire tu as ligné, tu es un tic, comme ça, je veux créer d'autres gens. bon moi, je veux dire, donc, euh, Épisode où ils ont basé l'idée qu'il y avait une idée que allonger que le peuple d'Union soit Israël pour à mon avis parce que tellement incrédule donc incrédule alors il n'y a rien à perdre puisque celui le créateur il pouvait aussi n'est-ce pas créer de nouvelles gens selon une nouvelle formule peut-être que le monde qui n'importe ça la capacité à tout pour les blasphémer mais n'importe quoi mais il n'a pas fait ça. Et ce n'est pas puisque que c'est Moïse qui lui avait, euh, comment dirais-je, conseil de ne pas faire ça, mais c'est plus que... C'est pourquoi lorsque tu, tu sors maintenant dans, euh, Avant de venir, euh, je vais dire dans ce que je vais dire maintenant, là, dans euh, Jean 3,16. « car Dieu a tant aimé le monde. C'est-à-dire, comme lui... Euh, il a l'amour il est amour même il n'a pas euh, vu son, euh, euh, son bien-être c'est le partage en au fait, qui prime ici c'est le partage qui prime ici alors, m'tsambe, quand on se le Marc 12 31, que tu aimeras n'est-ce pas ton prochain comme toi-même et il ne que tu ne dois pas être égoïste. C'est pourquoi bah, passage par exemple bah, passage euh, parallèle il y a, a Marc 12 31 et toujours à Lévitique chapitre 19 verset 13, 13 et le Bible. Tu n'opprimeras point ton prochain et tu ne raviras rien par violence et tu ne retiendras point jusqu'à lendemain le salaire donc, du mercenaire. Même le mercenaire, son salaire, tu dois payer ça donc, à temps. -à -dire, il ne faudrait pas que tu profites de gens, puisque un égocentriste, des fois, il devient manipulateur. Toi qui aimes, euh, tu, tu aimes tellement ta vie, tu es prêt, n'est-ce pas, à tout faire pour, n'est-ce pas, nuire à la vie des autres. Tu fais tout euh, afin de diaboliser les autres. C'est-à-dire, un égocentriste, c'est quelqu'un qui devient euh, presque comme un monstre sans émotion, sans émotion, sans amour, sans feeling. Ce que bébé au tu aimes ça. Lorsqu'une personne perd son, son boulot, toi tu aimes ça. Lorsqu'une personne perd son, son mariage, toi tu aimes ça. Lorsqu'une personne, n'est-ce pas, manque quoi à manger, toi tu, tu, tu roules dans de Caros, ce n'est pas de 40, 50 000 tu penses que oui, non, un égocentriste ne peut pas, n'est-ce pas, hériter le rhum des cieux même, puisque le rhum le, le des cieux est fait par amour, pour partager, n'est-ce pas, le, les, donc, le même plaisir, le même intérêt, en fait. Alors, Matthieu 7, 12 l'objet, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, l'égocentrisme ne pense pas comme ça. L'égocentrisme pense tellement sur soi qu'il n'a plus confiance. L'égocentriste n'a plus confiance dans Batumusousou. Et pourtant, Mokine Tambolaka, par communautarisme ensemble, altruisme ensemble. Ça dit, tu es sanguissi makasi, tu es mayele, tu es ensemble. Et lorsque je suis en train de penser pour toi, toi aussi tu penses pour moi. C'est ça, au en fait, euh, même, et comme en un niveau, tu es bien qu'un nationalisme. Mais ceux qui m'ont dit égocentrique, par exemple. On a, de exemple, hein, on a 7, mais on a foutu la voiture 20, mais on a pris un la parce à dire pour nous, nous sommes malades et nous sommes à la la carabongo. la toujours la Dieu ne peut bénir que quelqu'un qui n'est pas a le cœur. So mon tour, à Pamboa, ma kabakate, c'est que à Simba Nekisi, toi Zali, utilisé dans le démon, comment dirais-je, opportunité pour faire perdre le royaume de Dieu, peut-être. Pourquoi? puisque tu ne peux pas avoir beaucoup de, de, de choses par hasard. Dieu ne peut bénir qu'une qu une personne qui a le cœur aussi de partager. De partager. Et lorsque tu, en pendant que, que tu as parlé de il y a Marc 12, 31, ah, ouais. bah, le bien, ouais. euh, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4, l'amour est patient, et, euh, il, il est plein de bonté, et, il, ne, il ne point envieux, euh, euh, euh, euh, l'amour ne se vante pas il ne s'enfle pas de point d'orgueil c'est-à-dire là nous voyons les le contraire en fait il y a un égocentriste le contraire c'est-à-dire égocentriste d'abord a zakana Pour et même portable y a to mona engo vraiment ça, ça, ça, ça, ça sont pas des histoires moi par toucher portable mais moi si donc on a on a comment dire y a donc a occasion en fait ça dit pour même à un peu tant y a une grande partie pour c'est ça l'égocentriste et la bible la bible nous dit par rapport à l'égocentrisme tout il y quelques passages bibliques pour appuyer ce que je suis en train de dire. Puisque d'autres diront, oui, mais, ma cambango, est-ce que ça peut Non, non, tout le temps, je suis à la Bible. avec des passages bibliques, il faut comprendre que l'égoïsme, l'égocentrisme, c'est l'alimabé. be. bon, il y a kayango. Et bon, il yango De fois, comme on a mis ça malade, et a maladie au quotidien on peut être de toi-même tes et bongi au au repentir de la 2 Timothée chapitre 3 euh, et verset 2 le biboué car voilà ce qu'on euh, a dernier temps tout en vraiment mobimba 2 Timothée 3 c'est très important ça va nous aider à comprendre quelque chose 2 Timothée 3 Hein, toi, là, 2 Timothée 3, 1. La Bible nous dit que, sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, égoïstes. Ça dit au monde que, comme les temps deviennent difficiles, les hommes seront égoïstes. C'est-à-dire, les égocentriques d'aujourd'hui qui m'écoutent là, là, là. Peut-être que pas, ça ne se voit pas, puisqu'il y a des fois, euh, surtout dans l'Europe. Ah ouais. Mais en Afrique, dans cause, une personne qui, qui, qui est montée jusqu'à 70%, 70%. Mais on ne connaît pas ça, à -à on pas 1%. cest à on écoute ça, l'effort que on ne connaît pas c'est bah m'atteper pour sa l'équilibre non y a lingi bah bengé président bah benga c'est lui l'icongi ndako y a donc y a famille tu vois ça dit y a ticket bati nous on a fait on a sko na denga y a l'état difficile pourquoi dans des pays pauvres bati bati na mbonge bele on dirait bah souhaiter que pauvreté continue pour yé asa toujours na avantage, yé asa toujours na honneur, na gloire. wana parce que comme on a niveau moqo boyen égocentriste à comme on a niveau y a alors n'importe quoi personne ne cumbe pas cumise à y pas y est mais laïet au moins on a même nakatiamoukili non par ministres par le pays et par les ministres de plutôt qu'est-ce que je dis ba riche par le pays en bongo et par les ministres pour pas y en bela bango ça et comme et comme vraiment culte y a pas personne et au moins la pasteur moko ba va soit disant ou a tombé tellement dans des gamoukili bien sûr l'église n'aie battue l'église n'aie mais parce que tellement il bélé mouton a comme en attente de donc a comme il coluka a gardé ce qu'il a ce qui est c'est ça un égocentriste. Puisque il veut, n'est-ce pas, garder toute la gloire. C'est pourquoi 2 Timothée 3 nous dit ici que dans les derniers jours, il y aura de temps difficile, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats irréligieux, c'est-à-dire l'ingratitude ici, par exemple envers Zambé, envers Zambé. Tu vois, un homme qui dit par exemple que Oh, nous Nangolo, il e a fait e effort Nangaï, effort Nanga personnel. J'ai souffert dans ma vie, a na teka boy, na tekabo, pétrole tekapétrole, na teka, na tekana euh, tout ça. C'est-à-dire ça pour lui, il pense que comme un Mati. Et ça, par rapport à l'effort personnel, non, non. Dieu peut aussi t'aider comme ça pour matin. Mais comme je venais de, de, de le dire, pendant la me contredire, un égocentriste, c'est presque impossible qu'il nous amène à m'attirer presque impossible parce que nous avons Matthieu qui a, yo, a préparé mon thème en ayez en fait tout le monde a montré la barre ba, ba, patriarche bar Moïse n Zambé a commis sièvement proche naïe proche pro, naïe eh. pro, na, eh. a commis sièn Zambé n Zambé a commis Moïse Zambé mais Moïse c'est qui toujours humble toujours humble ça dit un égocentriste à cause à humbleter au comme on appelle humilité humilité il y a maloba et nous il y a mis ça c'est pourquoi vous verrez vos faux pasteurs là qu'est-ce qu'ils disent moi, je m'appelle, je suis votre humble donc, serviteur, mon nom est le bishop, bla bla bla. Moi, je suis euh, votre humble cest ça dit, à qu'on tient l'accent sur humble, je le dis souvent dans mes émissions, être humble, c'est un constat. C'est un constat. Et les gens doivent constater que tu es humble par rapport à tes œuvres. Être humble, ce n'est pas une proclamation. Tu ne peux pas te dire à toi-même que tu, tu es, que tu es humble. Non, ce n'est pas possible. Déjà, le fait de dire que moi, votre humble serviteur, c'est déjà... Il y a c'est comme quelqu'un qui est trop beau. Tu dis que non, moi, moi, moi je suis tr trop beau, je suis très belle. Sur le bibongo, déjà, ça, ça perd même, il perd même substance. C'est-à-dire, ah ouais, toi, tu es au que, dans 2 Timothée 3, les gens seront égoïstes. Et quand tu es égoïste, tu deviens. On des, on est, la, la Bible est tellement merveilleuse. C'est écrits les gens qui qui ont encore des doutes pour dire que non, ce sont des histoires. Non, non, non, non. Moi, je dis souvent que la Bible, en fait, c est, c est, ce sont des vérités, euh, des, des vérités euh, euh, sur, sur la vie. Hein? Donc, euh, des choses de Dieu, je veux dire. Et bien sûr, c'est condensé. Ce n'est pas tout écrit, puisque lorsque tout euh, temps quand même on a quand il y a Jean on que tout le monde a que par que Yeshoua a fait beaucoup de choses qui ne qui n'ont pas été n'est-ce pas euh, reproduites quand n'est-ce pas il y a des livres tout le temps quand il y a des lettres on a, livre, il y a pourquoi est-ce qu'il est tellement belle bon. c'est-à-dire Bible Zali le quoi là tout le monde euh, il y a un film non il y a un film avec Kamakam ou avec trente ans plus tard pourquoi parce que beaucoup tournait film pendant 30 ans c'est quand même il ne faut pas comprendre l'histoire. Mais ce que le Saint-Esprit, gloire à Dieu, c'est lui maintenant qui va dans la profondeur. Il y a mal au bas, il y a pensée même, il y a écrit Tu Il y a une dernière pensée écrite dans 2 peut-être 3. Et le Bible, Isaac Obanda, tu vois comment ça se déroule. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Virgule. Donc, point déjà. Et puis, on va continuer. Verset 2. Car les hommes seront égoïstes. virgule. Et puis, amis de l'argent. C'est-à-dire, un égoïste, ses amis deviennent des histoires, des choses. Au moins, il y a des gens qui passent heure, pour la voiture Ça C'est-à-dire, pour qu'il y ait n'a la poussière et n'a été mais la voiture dort dans le garage mais qu'est-ce qu'il fait il prend le temps d'essuyer de avec, avec des torchons ça dire, il devient ami à, son, donc à sa voiture ami de l'argent ça dit égoïste comme camarade camarade eh, camarade y a biloko camarades y a na e a jardin moke, oui, na ngana, ngana euh, euh, na katia, y a jardin euh, a euh, akoumi komi na c'est ça nakati ya l'idée qui se suit eh, ils seront fanfarons, ils seront hautains, ils seront blasphémateurs. C'est-à-dire, tant que d'abord normal, au commis égoïste, au commis ami de l'argent, au commis fanfaron, au commis, n'est-ce pas, autant, hein, Zolo Licolo, au commis blasphémateur. Est-ce que Dieu vraiment existe? Est-ce que Dieu vraiment existe? Puisque tu as tellement commis des fautes, tu as tellement commis des crimes, puisque tu es toujours en vie. Et bizarrement, ces gens, ces gens de personnes, bah, on appelle m'appelle Salipé, euh, 80, 90 ans dans mon et amener périr donc bref surtout quand tu continues maman c'est très important mais tu continues à montrer égoïste tu es n'importe tu commets un blasphémateur tu commets un rebelle à leurs parents ingrats mais monterbissé que non mais ceux qui ont commis place au ngam on a salaboté ma casse n'engagé un égocentriste n'accepte pas n'est-ce pas aide qui est utile pas battu et puis d'habitude yenda rappeler la batture macam oya oya salam alamou sa <rire> Mais, à ce bouton, il y a un irreligieux, insensible, déloyal, calom calomni calomniateur, intempéraux, cruel, ennemi des gens des biens. ennemi des gens des biens. Je peux se conseiller mon frère ou, bien, ou, ou ma soeur, hein? On s'en embourbe bien, ta famille souffre. Oh, tikanga à Italiote, osaka jaloux. c'est dit, à cause du groupe, un problème, beaucoup beaucoup. On s'appelle musicien ailleurs, ennemi des gens de bien, traître. À table, on s'en est commandé. Comme c'est égoïste, comme c'est égocentriste, hier, à cause toujours yenda d'aller gagner, il y Et puis la liste est tellement longue. Donc, je parlais ici, il y a un passage qui a un la place de Ningemibiso. Donc, dans Romains 15, 1, par exemple, nous qui sommes forts, nous devons supporter donc, les faiblesses de ceux qui ne les sont pas. Et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Ça dit, nous qui sommes forts, Nous devons supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles. Maintenant, un égocentriste, égo lui, à ta la bloc, puisque l'égo, moi, moi, moi, c'est-à-dire, même les, lorsque les gens souffrent là, tout le monde a une vie pratique. Je en mais fait, je euh, suis Pour mais je suis Je suis C'est ça, -ce un il y a que famille, a 70%, n'est-ce pas, il y a vie, mais il 1%. Puisque ne peut pas donc C'est déplorable. Et puis, il y a un message qui est Égocentriste. Il y a un message qui est maladie et ben ils s'acabent tout, et comme et comme et comme on peut l'en faire, puisque ceux que c'est donc égoïste au contraire, l'olater et simbater. Et des fois, quand je parle de ça, ça me rappelle beaucoup de choses. D'ingenjambé à Brisa Bissau, hein, à Bafinabissau tout ça, qui va ma jeune, tout au col, heureusement. Tout ce type là qu'on a de tout ce qu'on a la mentalité, peut-être tu vas te dire le bas salaire, ça ne mettez ça Tu vas passer même pas de temps pour passer par message, beaucoup plus que beaucoup de gens. Aujourd'hui, les samedi donc égocentriste, à penser à plus, n'allez. tout ça a bouleversé tout ça la terre, ça dire l'égocentriste n'a pas l'amour. L'égocentriste ne peut pas partager. Pour lui-même la connaissance qu'il donne. C'est pas bien, il faut qu'il garde ça pour lui-même. C'est ce qu'on appelle sa connaissance. à quoi masquer pour ne pas comprendre. Moi, je connais quelqu'un, un un égocentriste, un égoïste. Il avait un bon boulot, là. Un très bon boulot. Il gagnait beaucoup d'argent. Et un proche, alors. Lorsqu'on pose la question, tu fais comment pose un bon boulot là? Oh Nagouebissayo. <rire> Nagoué Bissau. Et jusqu'à aujourd'hui, ça fait combien de temps 15 ans. S'il si m'écoute, bonjour, là où tu es. Je t'aime beaucoup. Il faut changer. Les richesses de ce monde ne peuvent pas te, te procurer la paix ni la joie. Seul Yeshua. Tu peux avoir beaucoup d'argent. Mais si ceux-là qui sont tout autour de toi souffrent, ça n'a ça, ça, ça pas, pas de sens. Un égocentriste, c'est lui qui, qui, est, qui est prêt même, avant de mourir, il doit mourir avec des gens. Le, en fait, c'est le, le, le diable, en fait. Le diable. Tout ce qu'il fait, il le fait pour Nabulamou, pour un intérêt ce qu'il fait, il le fait pour l'intérêt. c'est le diable. Ça dit un égocentriste, c'est un démon. Ça dit dire lorsqu'une personne a été égoïste, c'est comme c'est un démon. Il faut que bon, nous doit pas semble la pourna. on a dit que c'est pas facile qui peut être que yoso kangai, on a bonne volonté au tika yango, mais au ka gotika moté oui, c'est un démon, il faut pas la pourna il faut Nzambe à intervenir. 1 Jean chapitre 3 verset 17 le si quelqu'un possède de biens, donc les biens du monde, et que voyant son frère dans le besoin, elle lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Tu as de biens. Une personne te, te demande quelque chose. On lui dit n'y a qu'un lobby. Mais pourquoi on peut essayer à de le Bref, je voudrais que ce message puisse... Changer ta façon de voir. Et si toi, tu, tu es peut-être victime, il y a égoïsme, monaca, il y a famille, je te demanderai d'abord de pardonner. Hein, de pardonner donc à la personne, puisque ce n'est pas lui en fait. C'est un démon qui est en lui. Prie pour cette personne. Essaye de parler avec lui encore. Prie pour lui, et parle pour lui. Et de parler avec lui, je veux dire, au PC Maroban pour changer façon causale. Et je ne sais pas ce qui est ma question aux Ales, mais je pense que c'est qu clair. Ce ma question comme d'habitude, e-mails, et email, ça, on téléphone pesant, beaucoup, mais l'abissot, ça va pour moi, merci et shalom.